Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle de mon bullet journal ainsi que de mon rituel début de mois. Donc euh, là je te fais une présentation rapide aujourd'hui de mon bullet pour euh, bah, par la suite euh, vous proposer de nouvelles vidéos où on partagera ensemble et on fera ensemble ce bullet journal qui est très très utile au quotidien. Donc euh, ça c'est ma page pour chaque début de mois et euh, précédemment je te montrais donc la page du bilan là maintenant euh, j'ai en fait diverses pochettes pour mieux m'organiser parce que en fait dans les agendas classiques j'ai essayé pas mal de choses au niveau organisation sans réussir à trouver exactement ce dont j'avais besoin. Donc j'ai créé le véritable agenda qui me ressemble. Donc pour ce mois d'août, j'ai posé dans un premier temps mes intentions. Ensuite, j'ai mon objectif, ma promesse, ce que j'ai aussi envie de réaliser comme tri, désencombrement, challenge et j'essaye toujours voilà, de jouer sur l'effet le, miroir comme ça entre les deux feuilles. Euh, J'aime beaucoup aussi la couleur. Je mets en général toujours une citation aussi avec mes objectifs perso. Et pro ensuite là j'ai une, une page que j'appelle sociale, social on va dire puisqu'en fait on va avoir euh, l'espace pour le couple euh, les défis le défi famille et euh, à qui euh, j'ai envie d'écrire ce mois ci donc là je te montre donc euh, sur le mois de juillet euh, et puis là maintenant la page du mois d'août qui est maintenant créée. alors j'utilise euh, des stickers pour venir embellir moi en fait j'ai, j'aime bien avoir les choses assez simples et puis ensuite ici euh, je vais noter plus des choses personnelles et euh, tu le vois sur la droite j'ai euh, ma fameuse to do list donc je viens ensuite cocher donc je mets vraiment des choses très importantes puisque en gros je euh, Passer l'aspirateur ou faire le linge, euh, ben, je le fais régulièrement. Je n'ai pas besoin de ma to-do list. Et puis ensuite, je viens colorier euh, quand c'est checké. Et puis, euh, alors... Pour ma part, j'utilise un agenda, mais version sur la semaine et non pas par jour parce que euh, étant donné que j'ai beaucoup d'imprévus avec euh, notamment bah, par exemple Eden qui est tout bébé et qui est avec moi toute la journée, donc les stickers, en fait, je sont euh, sur la base euh, vraiment d'un agenda hebdomadaire je ne les utilise pas j'utilise vraiment ma semaine et ensuite j'ai ma page budget qui est liée directement à ma semaine donc euh, comme ça ça me permet d'avoir des objectifs à la semaine et puis ensuite euh, donc là on, la semaine prochaine on est semaine 30 donc 31, les deux, les deux pages ensuite 32, 33 et puis ce sera fini pour le mois d'août et puis ensuite je créerai une belle page bilan euh, donc euh, voilà celle-ci celle c'est celle du mois de juillet donc euh, je vais la faire très très prochainement Voici pour la présentation de mon bullet journal. J'espère que le format de cette nouvelle vidéo t'aura plu parce que le bullet journal c'est un très bel outil qui me permet euh, voilà, de, de pouvoir poser mes mots, de pouvoir euh, euh, créer aussi, avoir exactement l'outil qui me correspond et euh, bah, j'espère en tout cas qu'il te correspondra aussi si tu te, te lances dans l'aventure du bullet journal. J'étais été ravie de faire cette vidéo. Je te dis à très vite, like et abonne-toi.